Vos collègues, vos collègues, vos collègues! Bonjour les rois et les reines, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo je réponds à des questions. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos pouces j'aime, vos. Enfin, vraiment, ça me fait super plaisir, ça me donne la pêche et ça me donne envie de continuer à vous aider à améliorer votre voix, votre vie. Et justement, aujourd'hui, la question qui m'est posée, c'est comment améliorer son langage corporel? Vous aurez remarqué que depuis que je vous parle, je bouge un peu, pas beaucoup, mais voilà. Vous avez vu que mes mains, elles bougent. Améliorer son langage corporel, c'est simplement être soi-même et que notre, nos mains, notre visage et tout notre corps expriment ce qu'on a à exprimer. La plupart des artistes qui, dont on peut dire qu'ils sont coincés, c'est parce qu'ils se forcent à ne pas bouger. Ils sont, ils sont tétanisés et ils croient qu'il faut mettre toute l'attention sur la voix, que la voix. Mais la voix, c'est le corps. Votre instrument de musique, c'est votre corps donc c'est indispensable de le faire vibrer pareil que la voix. Vous ne pouvez pas faire ⁇ Anima ⁇ c'est pas possible. Ne faites plus ça. <rire> Chaque fois que vous exprimez quelque chose, c'est évident que le au moins votre visage va exprimer aussi le sentiment contenu dans la chanson. C'est la moindre des choses. C'est aussi pour ça que je dis au chanteur est-ce que tu as bien traduit la chanson Si tu veux absolument chanter en, en langue tchèque, zoulou, ou anglais ou espagnol, une, une langue que tu ne connais pas, il faut absolument que tu comprennes le, le, le sens et surtout l'émotion. Et donc cette émotion-là, en général, tu peux l'exprimer avec ta tête, rien qu'en bougeant ton cou. Vous remarquerez que quand on est triste, la tête légèrement se descend, les épaules sont légèrement voûtées et il y a un petit affaissement. Donc, ça m'étonnerait que quelqu'un chante « Je suis triste !» Au moins, la tête va faire ça, le... Prenez le sentiment de la chanson et mettez-le dans votre corps. Si vous voulez que quelqu'un revienne, ne me quitte pas. Vous allez forcément, vous avez vu, j'ai avancé mon buste et puis j'ai essayé de le rattraper. Bon, il faut dire que moi, mon tempérament naturel est expansif. <rire> Donc j'ai tendance à exprimer les choses avec mon corps. Supposons, Supposons que je sois quelqu'un d'hyper timide. Si je devais chanter Ne me quitte pas, je pourrais faire ça. Ne me quitte pas. Il faut oublier. Vous avez vu, j'ai juste bougé un petit peu les épaules. C'est up to you. C'est à chacun d'entre vous de sentir quel est votre langage corporel ce que je vous conseille de faire, c'est de vous filmer en train de vous dire à vous-même « Tu peux y arriver <rire> !» Tu peux y arriver, tu vas y arriver. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Prenez quelque chose de tonique qui vous parle et qui vous dit « Vas-y, bouge-toi » Et vous allez voir tout ce tout ce que votre corps aura à vous dire si vous n'arrivez pas à améliorer votre langage corporel en chantant c'est parce que en parlant vous ne l'avez pas développé donc n'essayez pas de le développer uniquement en tant que chanteur commencez par le faire en tant qu'être humain commencez par vous aimer vous-même vous, vous respectez vous-même et si vous respectez votre personnalité, même de grand timide. vous allez voir comment votre langage corporel sera puissant. Pratiquez ça. Ça y est, je vais y arriver. Vous allez y arriver, j'en suis sûre. À bientôt les rois et les rênes. Vos collègues, vos collègues, vos collègues,